Salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien sur ce. On se retrouve pour du. Pourquoi tu cours tout seul Du Freddy Deception... Alors c'est du dernier déception avec Freddy, Bonnie, Chica, Fotsi, c'est tout simple. On n'a pas de pouvoir par contre. Et c'est la version de démo, je sais pas si ils ont sorti une autre version. Allez, bah c'est parti. J'entends. Oh Je crois que tu es mal C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui C'est qui Quelque a... chose me dit que c'est faux de s'y verser, il va vite. <laughs> Et les choses me disent qu'ils sont plus visibles J'ai un oh. trop trop de folie Oh merde Oh il bien sûr Fred, j'y Généralement quand tu joues Naïta, ça ralentit personne. Évidemment. oh putain j'ai flippé de ça <rire> c'est qui c'est qui <rire> Ready. yay je ne peux pas retourner là-bas. <rire> yeah ça ne me sert à rien vu que... Oh, merde Je suis nulle part Merde dans ton cul ah, j'ai couru dans bon nuit <rire> oui je euh... Quand je dis oui, c'est oui C'est pas non. Ah Je pense que vous... Je crois que je me rappelle. Je sens qu'il est derrière. C'est vrai vrai jeu, on peut comment Je sais pas comment Oh putain. C'était faux, il y deux fois aussi ça. C'était un autre en pirate. Il me réveille. Mais oui, mais... J'en profite, j'en profite, j'en profite. Attends. Contrôle, contrôle, s'il vous plaît. Ah oh, oui, non, c'est là, n'est pas les touches. Ah bien évidemment. Race, coup de race. Coup de race, coup de Ah il m'a perdu, il m'a perdu. Oh I've been over these Je days Oh dog C'est <laughs> Putain, <rire> oh, j'avais pas vu, fait attention. J'étais concentré sur la gène, ça va, euh, euh, cristal. Je veux juste pouvoir ré régler cette carte. Je vais essayer de tes touches. Oh Oh, oh. Qu'est-ce que j'ai foutu pas prévu, pas attends je vais juste trouver un anime attends. Oh, oh ok j'ai trouvé, c'est W. Et pourquoi j'ai plus de son du tout Ah non mon casque est en train de faire de la merde. Alors... On voir si je suis plus rapide que Foti. Je suis tellement plus rapide que Foti. <rire> J'ai fais peur Et mon cas il m'énerve. Hein. J'entends de gauche. J'entendais deux et dans pas longtemps j'entends que de droite ou de gauche. Oh merde J'aime bien la musique de chasse par contre C'est la musée de chasse de... De... De réception de base non Putain j'ai cru que c'était un animatronique Ah oh, ouais J'ai entendu à gauche Les sœurs ils vont tourner autour des gemmes Quoi Bonnie Et Bonnie tu... tu... Bonnie Allez allez, allez allez Freddy Oh putain. Qu -ce que soit ici, ta grand-mère. Ta grand-mère, ta grand-mère. C'était Bonnie, ok. Number Beach ouf, ouf, ouf, ouf, ouf. Entre, entre, entre, entre, C'est... entre, entre, entre. ou c'est ou ou gauche. ou ou ou ou ou ou de je peux même pas y aller. Non, non, non, non. To be foule, vous full c'est... Continue dans la. dans la version finale. Dites-moi si vous voulez que je fasse la version finale sur TikTok et sur euh, YouTube. Et si vous êtes sur TikTok à ce moment-là que vous, vous écoutez ça. Abonnez-vous à mon petit video. Abonnez-vous à mon Abonne YouTube. Il y a plein de vidéos cochons. Je sais pas pourquoi je parle pas le cochon. Passez-nous. Bon, plus pour une nouvelle vidéo. C'était Astra Fautis sur Freddy Deception. Ciao ciao.